deuxième partie de la vidéo, cette fois par rapport aux ados, voir si, comme pour les enfants, eh bien, il y aura des histoires de chantage à la rentrée. C'est-à-dire, leur faudra-t-il aussi euh, passer par la case infirmière, donc la case Vax, pour avoir des cours en présentiel. Donc, on va faire un tirage en quatre. Hein. Alors, j'ai pourri, et pardon, en coupe. En coupe. Donc, c'est pas une très belle coupe. Hein. Donc, est-ce que les ados auront besoin euh, du Vax pour avoir les cours en présentiel sachant qu'à mon avis les choses vont vraiment s'accélérer sur septembre alors on a rire, cycle alors, ça peut être le cycle de la rentrée confusion là aussi et aller donc cycle et aller c'est aller euh, à l'école enfin au lycée ou au collège hein. et le cycle c'est le cycle de la rentrée mais il y a confusion et rire. C'est deux cartes un peu bizarres. Donc, on va voir ce qui sort. Rire. Alors, rire. Confusion, ici. Confusion. Donc, toujours des histoires de chantage. Allez. Alors, rire. Rire et ligoté. Ah. Ouais. Cycle. Ah ben, écoutez écoutez, j'ai carrément le... J'ai carrément la mort qui sort. La confusion avec la prostituée et aller, aller vers un piège. Alors, c'est des cartes un peu bizarres. Alors, ma question, c'était « Y aura-t-il besoin d'un pass pour aller en présentiel ?» J'ai vraiment des questions de malhonnêteté ici. Confusion par rapport à ce qu'on veut leur vendre. Hein? Rire, rire, mais qui sera ligoté. Donc il y a bien une question de contrainte ici. Cycle, ben cycle, cycle qui passe par quand même des choses très très négatives. On va remettre une carte sur chaque pour voir un petit peu. C'est pas des bonnes cartes hein, pour l'instant. j'ai quand même l'impression d'aller se faire, euh, aller se faire harponner ici, hein, enfin pêcher. Rire et joie. Ah, j'ai quand même rire et joie. Hein, C'est les deux cartes sont cohérentes. Mentir. Oui, donc confusion et mensonge. Donc là aussi, ça marche ensemble. Cycle et pardon ici et aller et se vanter. Ok. Alors rire et joie, mais le rire, il est ligoté. Donc, on va voir. Mentir et confusion. Ouais. Donc, par rapport à quelque chose qu'on veut leur vendre, en fait. Hein. C'est ça que je, comme ça, je l'analyse, moi. Quelque chose qu'on veut leur vendre et qui semble attirant. Hein. Pardon et cycle. Et là, alors à la fin d'un cycle, par exemple. Joie et il y a un accident comme pour les enfants. Le verre qui se casse. Donc, c'est comme si, en fait, toujours par rapport à la rentrée, il se réjouissait de quelque chose, mais euh, eh il n'est pas, pas possible d'exprimer sa joie. Hein, parce que la joie, ici, eh bien, il y a un accident, et le rire, eh bien, il y a le fait qu'on est ligoté. Donc, il y a vraiment des histoires de contraintes, ici. Hein, bah, je pense que les ados se réjouissent de rentrer hein, je, euh, à l'école enfin, au lycée. Mais là, euh, eh bien, leur rire et la, la joie qu'ils pourraient avoir justement en entamant un nouveau cycle scolaire. Là, c'est très nettement euh, en danger, puisque j'ai les verres qui se cassent et le, le fait d'être emprisonné ou ligoté. Alors, ligoté, c'est aussi quand on, est, on a une contrainte, hein, parce qu'on n'est pas libre. Donc là, il y a définitivement des contraintes. On va les regarder ici par rapport au mensonge. Ah bah ben là, on a les, un ado qui regarde les autres. Donc là, il y a bien une, es, une espèce de... Euh, comment on appelle ça de, Voilà, de discrimination. alors On peut dire qu'il y en a un qui n'est pas vague, c'est les autres qui le sont. Hein. Donc, euh, il y a bien des mensonges par rapport à une discrimination. Et donc, de la confusion à ce sujet. Donc, c'est pas bon tout ça. On va aller voir ici, pardon. Eh ben oui, qu'est-ce que je sors Eh bien, écoutez, euh, c'est clair et net. Hein. C'est le médecin qui sort. Et donc, alors là, sinon, alors moi j'ai l'impression que j'analyse comme ça, hein. donc effectivement, euh, alors pardon, ça veut dire aussi, pardon c'est un peu quand on, euh, quand on s'excuse aussi, hein. dire pardon, alors il y a la notion de dire pardon au niveau des médecins, donc s'excuser auprès des médecins, par exemple, euh, on a ramené une carte parce que la notion de pardon j'ai un peu du mal par contre là c'est la fin d'un cycle donc c'est comme si finalement si il n'allait pas euh, auprès du médecin eh bien ça impliquerait la fin d'un cycle on va, on va regarder ici et là se vanter alors j'ai la parade militaire ici donc la parade militaire ça me fait penser en fait euh, euh, une grosse démonstration euh, des gens qui défilent avec le drapeau c'est c'est pour moi c'est un peu partir en campagne vous savez quand on part en guerre on part en campagne c'est vrai mais là ça serait plutôt la campagne des vaxes avec le drapeau euh, et, et les gens ici euh, bon euh, donc il va y avoir vraiment une énorme campagne de vaxes à la rentrée pour aller pêcher les ados à mon avis on va remettre une carte ici bon là j'ai compris là j'ai compris là aussi et là, on va remettre une carte pardon avec le médecin. Donc, euh, se faire excuser auprès du médecin. Donc ça, c'est quand on n'a pas envie de se faire vaccin. Hein. Quand on demande pardon au médecin, c'est... On... Ouais, donc je crois que c'est ça, en fait. Hein. On, on, on se fait excuser auprès du médecin. Donc, on n'y va pas, en fait. Hein, parce qu'on est absent, par exemple. Et dans ces cas-là, ce serait la fin du cycle. Hein, la fin du cycle scolaire. Ça peut être ça. On va voir si c'est ça, donc ça veut dire que, bon je pense que c'est clair, hein? sinon il faut me dire que si je ne suis pas claire. Hein? Mais pour moi, pardon, demander pardon au médecin, c'est euh, dire au médecin, ben bah non, je suis désolée, mais je ne vais pas me faire vax. C'est ça en fait, quand, quand je vois pardon auprès du médecin. C'est chercher des excuses pour ne pas le faire. Hein? Et dans ces cas-là, eh bien ça, ça conduirait effectivement à la fin du cycle scolaire, donc, euh, sinon je ne vois pas comment l'interpréter. On va voir si c'est ça. Alors, on va avoir notre carte ici. Et puis euh, là, ici, on va remettre une carte sur chaque. Hein. Mais bon, apparemment, c'est pareil que pour les enfants. Hein. Alors, hésitation, ouais. Donc, il va y avoir beaucoup d'hésitation, justement, ici. On va rester sur l'hésitation, puis après, j'irai recouvrir les autres. Donc, hésitation, ouais, il y en a beaucoup qui vont hésiter. Hésitation, parce que ce sera quand même assez caché. Hein. Ouais, donc, il y a quand même pas mal d'ados, à mon avis, qui vont beaucoup hésiter, hein hésiter parce que là il y a des choses qui sont pas claires. Donc je pense aussi qu'il y a des ados qui ne vont pas aller se faire vax ici. En tout cas il y a une partie qui ne fera pas, puis il y a une partie qui le fera. Il y a quand même une hésitation. On va remettre encore une carte ici, si vous voulez bien, parce que je dois rester sur le cycle, la fin du cycle. Ouais, ils vont hésiter parce que ce ne sera pas clair. Hein. Mais d'un autre côté, alors il y a hommes. Alors, ça peut être les ados, hein. j'ai pas d'enfants. Enfin, je veux dire, j'ai les cartes enfants, J'ai pas les cartes ados. Mais ce ne sont plus des enfants. Donc.. Euh, euh, à se regarder dans le miroir. Alors.. Ouais, ils vont se poser la question quand même. Et ça, ça me rappelle un peu la carte de la confusion avec le miroir, là. D'ailleurs, on va les retourner par là. Intimider. Ouais, ouais, il va y avoir de l'intimidation ici. Mentir. Il va y avoir toute une campagne d'intimidation par rapport, voilà, intimider de rester à la maison. Alors, je, je me coupe moi-même la parole. En fait, ce que j'étais en train de penser, parce que j'ai des idées qui me viennent en même temps quand je tiens les cartes, c'est pour ça, en fait. Il va y avoir à la fois de la confusion par rapport à quelque chose qu'on veut leur vendre qui n'est pas honnête, hein, qui semble attirant, éventuellement, mais euh, bon. C'est quand même des choses pas nettes. Hein. Euh, donc, il va y avoir pas mal de confusion par rapport à ce qu'on va leur vendre. On va leur mentir par rapport à, donc, à une discrimination. Et en même temps, on va les intimider. Euh, certainement, on va leur faire peur. Hein, le genre, euh, attention, il y a le variant. Euh, si tu n'es pas vax, tu restes à la maison. Euh, ou alors, tu peux tomber malade. Il y a un peu de ça, hein. En tout cas, il y a intimidation, mensonge et confusion. Donc ça, c'est pas des bonnes cartes. Donc les pauvres ados, ils vont être un peu perdus. Hein. Ici, alors j'ai un homme et miroir. Donc si je considère que l'homme, c'est plutôt les ados, alors ça peut être les, les femmes aussi évidemment, parce que c'est des adolescentes, adolescents et adolescents. Euh, donc euh, Voilà, j'ai un peu plus de lumière. J'espère que j'ai la lumière sur les cartes aussi. Là, il y a des questions. On se pose des questions. Justement, on se pose des questions. On se regarde dans le miroir et euh, bon, on est un peu perdu là aussi. Hein. Il, y a, il y a quand même des hésitations parce qu'il y a des choses qui ne seront pas claires. Alors, allez se vanter ici, ressentiment. Ouais. Donc, il y a des ados qui ne vont pas être contents par rapport à toute cette, euh, cette manipulation qui va se mettre en place. Hein. Alors, la fameuse salle de bain. La fameuse salle de bar. Alors, merci de m'avoir donné des idées. Donc, je pense que c'est ressentiment par rapport à la, au sanitaire, donc politique sanitaire. Alors, voilà. Donc Là, là j'arrive à, à l'interpréter. Merci beaucoup de m'avoir aidé à ce sujet. Donc, aller se vanter. Alors, aller se faire euh, harponner ou, ou hameçonner, euh, si on peut dire, du fait d'une campagne euh, qui va vanter, justement, la politique sanitaire. Mais ça va entraîner du ressentiment. il ouais, y a de ça. Bon. Et la joie, bah joie, stop. Donc, c'est bien ça, hein. la ri Le rire et la joie qui s'arrêtent, ici. Hein. Parce qu'il y aura des notions de chantage, très certainement. On va voir. Voilà. Donc, ça, c'est les enfants qui s'amusent ou les ados qui s'amusent. Hein. Donc, stop. Stop à la joie, stop à l'amusement, stop au rire. Ouais. Mais il y a bien une hésitation, quand même. Hein. Euh... On va quand même reposer la question si c'est bien la relation entre donc le, le présentiel et euh, le vax. Bon, j'ai quand même la fin du cycle, mais euh, donc quelque chose qui s'arrêterait. Mais on va voir quand même si ça ressort. Alors faux, alors faux, faux, faux et liberté. Faux, confusion on va remettre encore une carte la mer ici la confusion vague vague faux contrainte bon il y a quand même bien la notion de contrainte qui sort mais tout ça ça va on va sentir que c'est pas net hein. euh, les choses vont être faites de telle façon que ça va pas bien se passer parce que j'ai quand même du cadre d'intimidation, confusion, mensonge, hésitation. il euh, y a la, un stop au rire et à la joie. Il euh, y a le ressentiment. C'est, c'est comme si que là, les choses allaient être tellement, euh, évidentes dans leur fausseté que les ados vont, vont vraiment, vraiment hésiter. Alors, contrainte. Alors, attention que les parents ne soient pas dans la... Là, c'est les parents, hein, parce que la, la mère qui donne le sein, ça veut dire que c'est... Bon, la femme qui donne le sein, c'est une mère, donc c'est bien les, la question parentale, ici. Alors, contrainte, est-ce que c'est la contrainte parentale, ici Ça, c'était euh... ça c'était ma deuxième question. Où est-ce que ce sont les gens qui vont se sentir contraints Contrainte parentale, contrainte parentale. Est-ce qu'il y en a une, justement Est-ce qu'il y a une... Pour moi, c'est contrainte parentale. Est-ce qu'il y en a une parce que s'il n'y en a pas, alors, stupide, bon, contrainte parentale stupide, donc ça voudrait dire qu'il n'y en a pas, si la contrainte parentale est stupide. Et là, j'ai les notions d'enfermement. Alors, faux, c'est euh, tout ce qui est euh, vague. Donc, enfin, ça me montre vraiment que c'est le... toute cette campagne-là est, est, est fausse, et hein, dénuée de tout fondement. Par contre, là, ça m'embête beaucoup. Parce que la contrainte parentale apparaît comme stupide. Donc, ça veut dire qu'elle ne sera pas nécessaire. On va confirmer, demander confirmation. Est-ce que les ados seront libres de choisir Et Ça pourrait expliquer pourquoi j'ai le miroir ici. Alors, très Il ah, Ils ne seront pas obligés de le dire. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe demande si c'est pas ça ouais regardez ça sort bien hein. ça veut dire qu'en plus ils pourront ne pas le dire à leurs parents ça, ça risque d'être caché à hein. hein, la contrainte parentale qui est stupide qui euh, une de, ici, est une question de d'enfermement ici mais c'est une question aussi où on comment dirais-je hum... J'ai du mal à, à, vous, à vous dire ce que j'ai en tête par rapport à cette carte-là. Mais ça me montre que là, c'est euh, comme si les ados étaient en fait un peu emprisonnés. Ouais, alors j'étais en train d'infléchir comment vous expliquer. Alors, pour moi, c'est vraiment la contrainte parentale. C'est vraiment la contrainte parentale qui est vue comme stupide. Parce que... Euh, elle infl... Voilà, c'est ça. C'est les limitations. Je suis en train de chercher perte de liberté, limitation. Donc, en fait, ce serait une limitation. Or, euh, le gouvernement ne veut pas qu'il y ait une limitation. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de contrainte parentale. Et c'est pour ça que ce sera caché. Hein, là, vous avez l'ado qui signe. Donc, les ados sont en danger aussi parce que les parents n'auront même pas leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il va y avoir tellement de, de campagnes, on avait vu avec les, les militaires, là. Hein. Il y a tellement de campagnes, là, où il va y avoir une grosse... Euh, euh, comment dirais-je Une grosse campagne de vax, hein, pour moi, c'est ça. De vax sanitaire. Et qui va entraîner beaucoup de ressentiments. Mais le ressentiment, à mon avis, va être du côté des parents. Attention, parce que là, c'est caché, quand même. Hein. Ouais. Donc, autant pour les enfants, il y a bien, à mon avis, quand même... Euh, une, comment dirais-je, ah, je trouve plus de mots, une obligation de, de demander le consentement parental, je pense quand même, mais autant pour les ados, il n'y en aura pas parce que c'est caché. Confirmation de tout ça, alors là, j'ai femme. il y a une coupure. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai femme. On va, on va remettre encore une carte. En tout cas, la coupure, c'est pour moi la séparation. Et c'est aussi la discrimination. Aujourd'hui, avoir mère et pas femme. Alors, est-ce que ça peut être les ados euh, Est-ce que j'avais les hommes et est-ce que j'ai les femmes, les adolescentes ah oh, oui, bah oui, j'ai femme-enfant. Ah bah vous voyez comme ça sort, c'est fou quand même. Donc femme-enfant, bah c'est les... Alors je sais pas pourquoi j'ai les femmes, euh, les jeunes filles. Pourquoi j'ai les jeunes filles Femme-enfant, coupure. Et euh, punition. Alors. Femme-enfant, bah, ça peut être aussi homme-enfant. Pour moi c'est les ados, c'est les deux. Hein. J'aurais bien tendance à mettre ça là aussi. Pour moi, c'est les ados, femmes, enfants, hommes, enfants. Sinon, je ne vois, je vois pas comment le, le comprendre. Donc, c'est les ados qui sont punis, à mon avis. Hein. Qui sont punis parce que là, s'ils ne font pas euh, cette fameuse euh, vax, eh bien, il y aura une séparation. Ouais. Je le vois comme ça, moi, maintenant. Euh, bon. Donc, euh, les enfants sont en danger, les ados aussi. Mais les ados, c'est plus pernicieux. Parce qu'il y a la notion vraiment de contrainte parentale donc qui est stupide, donc qui ne sera pas demandée, qui est vue comme stupide, donc non nécessaire. Et donc il y a des choses qui pourront être cachées. Donc faites bien attention avec vos ados. Alors je sais que ce n'est pas facile de convaincre des ados, parce que là on a bien vu que euh, là il serait interdit de rire et interdit de s'amuser. Hein. S'il euh, y a bien le stop là. Si il ne passe pas par la case effectivement euh, du médecin hein. ouais donc euh, bon voilà ce que je peux vous dire alors euh, là on va sortir une carte d'un nouveau jeu que j'ai acheté alors j'ai pas encore trop eu le temps de de le comment dirais-je de m'y intéresser ce jeu là c'est le, le tarot épique mais il me plaît bien donc, je vais aller à l'intuition, sachant que les, ce que je vais dire par rapport à la carte, ne sera pas forcément le sens qui est mis sur le petit, le petit mode d'emploi. C'est pas grave. Alors, une carte par rapport aux ados. Voilà. Donc, toujours par rapport à la rentrée. On va couper. Alors, j'ai cette carte-là, cette carte-là. Alors, on va, ne on va pas regarder la coupe. Je vais plutôt sortir qu'une carte. Donc, la carte pour les ados. Voilà. Donc là, ah ben, j'ai donc l'épée qu'on jette au loin. Donc ça refuse. On refuse le combat. Donc c'est attention que les ados ne... Comment dire Ne désarment pas trop vite. Hein. J'ai un petit peu peur que les ados se laissent séduire, justement. Parce que... Euh, ben parce que sinon, on les empêchera de s'amuser, quoi. Hein, on les empêchera de voir leurs copains, euh, etc. D'aller en présentiel, pour moi, ça. Et là, il y a vraiment... Le, le danger qu'ils jettent les armes. Hein. Vous voyez, la personne lance son arme au loin. Donc, elle refuse le combat. Donc, refuser le combat, c'est abandonner. Donc, attention attention aux ados. On va remettre une, encore une deuxième carte. C'est pas mal ça. Euh, parce que les ados sont en danger. Parce que, si justement, si jettent les armes, c'est qu'ils sont en danger. Ils n'ont plus de quoi se défendre. Alors là, j'ai l'espèce le, de magicien qui trace des symboles dans le sol avec des formules magiques. Donc c'est un petit peu la protection. Hein. D'ailleurs, on voit les enfants qui regardent. Donc il faut absolument que les ados soient protégés par quelqu'un qui soit plus sage, euh, qui trace des formules magiques. Alors, formules magique, on peut, on peut considérer que ça peut être euh, des sorts de protection, par exemple, pour protéger les enfants, ici. Donc quelqu'un de plus âgé, plus sage. Donc les ados, attention à ne pas baisser les armes, à ne pas se laisser séduire. Euh, il faut vraiment qu'ils écoutent leurs parents. Parce que sinon, ils risquent d'être désarmés, là. Pour moi, le sage, il essaie de protéger les enfants d'un danger, là. C'est-à-dire, en arrière-plan, on a une espèce d'animal fabuleux. On a le phénix, ici. donc ce sont des, des... Et on a la licorne. Donc, on a trois... Euh, je ne sais plus si c'est le chimère, le chimère ou le griffon, c'est un des malheurs, je n'arrive pas à le voir... En tout cas, on a des animaux protecteurs ici. On a le phénix et là, la licorne. Ça, c'est sûr. Un peu difficile à voir sur la carte. Et le troisième, bah, c'est un animal qui vole aussi. Je ne sais plus si c'est la chimère ou le griffon. Enfin, bref. De toute façon, c'est trois animaux euh, protecteurs. Donc, il faut absolument protéger les ados. Parce que sinon, eux, ils risquent de vraiment d'abandonner, de, de refuser le combat, en fait. C'est ça. Hein. Bon, il n'est pas hein, là, ce jeu-là. On va mettre une dernière carte. Les anges gardiens par rapport aux ados. Alors je n'ai pas fait pour les enfants, hein, c'est bon. Tant pis, je fais pour les ados. J'ai l'impression que les ados sont plus en danger que les, que les enfants. Parce que les ados peuvent choisir d'eux-mêmes. Hein on avait la carte cachée. Il y a la notion de consentement qui sera pas demandé. C'est ça qui m'embête. Alors, pour les ados. On part. Patience. Alors, ne cherchez pas à brusquer les choses. Bon. Donc les jeudis, le, le jeu dit aussi que. Bah, les, les choses arriveront quand, quand elles arriveront. Donc, patience. Euh, C'est aussi... Ne cherchez pas à brusquer les choses. C'est aussi le fait de ne pas chercher à... Moi, j'ai envie de dire ne pas chercher à brusquer les ados aussi, quelque part. Soyez patient avec eux. Expliquez bien le, le, les, les risques qu'ils encourent. D'ailleurs, on va demander, est-ce que les ados sont en danger Tiens, ce sera la dernière carte. Je ai sorti beaucoup. Mais euh, est-ce que, euh, est que ce vax est dangereux pour les ados voilà, on va demander comme ça. Qu'est-ce que le jeu en pense Alors, j'ai honte. Alors, carrément, il ne va pas de ma morte, le jeu. Hein. Honte. Alors, honte. Alors, honte par rapport à quoi honte. honte par rapport à la violence qui est exercée par rapport aux ados. Ouais. Donc, c'est une honte, ce qui se passe. C'est une honte parce que là, voilà, on force la main. Hein, forcer la main, vous savez. Euh, aux ados. Parce que sinon, on va les supprimer de joie et de rire. Hein. Stop, stop. Alors, stop. Alors, je n'ai pas la carte de présentiel qui est sortie. Mais en tout cas, c'est stop aux amusements. Hein. Je n'ai pas la carte de présentiel qui est sortie. Ah, attendez, on va demander quand même. Est-ce que... Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair quand même. Parce que là, je stop pour rire ou aux amusements. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, les ados n'auront pas le droit d'avoir de, des activités, on va dire, justement, d'amusement et de loisirs et de sport Sinon pas le pass Ou bien, est-ce qu'ils n'auront pas le droit au cours C'est vrai que cela, je n'ai pas été claire. On va demander. Est-ce que donc... Bon, là, je comprends bien qu'effectivement, ils soient exclus de, de s'amuser. Mais est-ce que c'est exclu des cours Je crois que j'avais la fin du cycle. Alors, j'ai la laideur qui sort. Alors, la laideur qui sort. Alors, par rapport à quoi alors, j'ai juste la situation d'enfermement ou l'impasse. Euh, c'est comme si vous allait se, trouver... se trouver coincés par rapport à une situation qui est très désagréable. Mais est-ce que c'est par rapport au cours Oui, il y a éliminé quand même. Alors, attendez, éliminer. Éliminé. Donc, c'est encore les enfants. Alors, cette fois, on va considérer que c'est les ados qui sont un peu plus grands. Éliminer les ados. Éliminer. Ouais. Donc pour moi, ils vont être mis à part. Hein. Ouais. Ils vont être mis à part. Donc euh, j'ai pas la notion de cours, mais quand même, ça me montre qu'ils vont être dans une situation laide, donc désagréable aussi. Ils vont se retrouver dans une, une espèce de, de pareil, de, de situation là où ils seront vraiment coincés et ils vont être éliminés. Hein. Ouais, donc, euh, à mon avis, il n'y aura pas de présentiel pour eux non plus s'ils font pas le pass. Hein. J'ai pas l'impression. Bon. Donc, euh, des situations difficiles sur la rentrée pour les enfants et pour les ados. Hein. Si vous n'avez pas vu le tirage sur les enfants, vous pouvez aller voir. C'est aussi intéressant. Et donc là, pour les hommes, les hommes-enfants, les femmes-enfants, donc les ados, en fait, hein, ils sont entre les deux. Eh hein. bien, oui, punition. Punition. S'ils si ne passent pas par la case... Euh Médecine. Bon. Voilà, donc il va falloir prendre des décisions un peu difficiles euh, par rapport aux ados. Mais euh, faire preuve de patience par rapport à eux. On va demander le conseil. Alors, le conseil, oui, enfin, le conseil, c'était donc que les, les ados s'adressent à des, à des plus sages que. Mais je voudrais cette fois un conseil pour les, pour les parents. Que doivent faire les parents alors, bah, écoutez, vous avez la carte ici euh, de la licorne. Donc, la licorne, c'est une protection, la carte de la protection ici. Donc, ça veut dire, en fait, il faut que les parents protègent leur enfant. Hein. Si la licorne est un animal de pureté, euh, mais aussi un animal très puissant. Très sincère, très intègre. Donc là, la licorne va jouer son rôle de protecteur. Donc les, les parents doivent protéger les enfants et chercher des protections. Voilà, ben, j'espère que ce petit tirage vous a plu, même s'il n'est pas très optimiste. Hein. On sait à peu près ce qui nous attend à la rentrée, donc euh, beaucoup de bagarres, hein, beaucoup, de, euh, beaucoup de difficultés et surtout, surtout là, attention là, il y a des questions de mensonges, d'intimidation, de confusion qui passerait par des contraintes, euh, non, enfin par des contraintes, non, justement, qui ne passerait pas par une contrainte parentale, de toute ce que je dis, mais qui passerait par une inti intimidation, un mensonge, une confusion et euh, vraiment une séparation entre les vax et les non vax. Bon, ben bah, écoutez, euh, bon courage à tout le monde, à bientôt, au revoir.